Et là, je dessine tout. Alors, l'idée, c'est que tu partes de ta maison et que tu dessines ton quartier. Alors, moi, j'habite à saint gilles pas Ah. À porte de Halle. Toi, tu dessines ta maison ici. Ah, bah oui, alors. Près de l'école. Ouais. ouais. On va à partir de sa maison. Ok, super. Oh, attends. attends, on a fait un envers. Attends. Comme ça. <rire> oh. ouais, comme ça. On va mettre l'école ici. Ok. Vous avez quel âge les filles Hein Moi, j'ai 9 ans. Toi aussi. Vous êtes dans la même classe non, moi je suis en 3ème B et elle est en 3 A. D'accord. On est dans la même école. On va écrire l'école Bah oui. Ouais. Ok, elle. Mm -hmm. École. Et il y a un petit a E à, à la fin. École l. Ok. Oui. On va faire comme ça. Puis on va tourner. Ta maison là, on va là, en marche. On... Puis là on arrive à, la, à maison, la maison ici. Tu mets ta maison Je mets. Ouais, mets mais... <rire> Tiens. Voilà, ta maison c'est un appartement, non en Ben, sérieux ben, ben oui Ah, c'est toi Non, c'est un appartement. <rire> alors, très là j'écris bien de Coaster. Moi je réfléchis déjà à ce que je fais. Voilà. Et alors, tu, tu, peux, tu peux mettre là où c'est chez oh, toi Tu mets... écris ouais. ta maison, ici. Ouais, voilà. chez, oh, voilà. chez moi. La maison de Rana. La mais maison Rana. de Rana encore traverser non on va pas tra ah bah oui, on traverser on va... non on traverse pas tu, tu continues, ouais, le chemin. Tu continues? Je... attends on va mettre on va plus jouer alors oh, allez maintenant c'est le général qui crée ici tout attends, oui, et après on va mettre les bacs les paniers où il y a les patates donc je vais mettre des oranges hein. attends orange ouais on orange ouais. On va mettre oui. des pastèques, j'aime trop les pastèques. Ok, les pastèques, Attends, je peux les faire. Non. Les pastèques, c'est en, en vert, hein, tu sais ça En rouge. Oui, ça dépend si elles sont ouvertes ou pas. Voilà. C'est quoi l'endroit le, que vous préférez C'est Wills. Et Wills, c'est euh, où il y a tous les jeux. Vous avez euh, de la famille qui habite aussi dans le quartier Ici Ouais. Non, on a des copines. Oui. Moi, j'avais... Ils, ils habitaient que là, pas après nous, mais maintenant, ils ont déménagé. Que le Genre euh, Marie Marie euh, propriétaire Marie les amis dehors parce oui. que je sais pas pourquoi. Hein? <tousse>